C'est tout bon Voilà <laughs> Salut à tous Aujourd'hui, le programme de la balade, c'est de faire le tour de l'étang de l'Or, qui est un étang au sud-est de Montpellier, qui est assez gros, donc le tour va faire une soixantaine de kilomètres. C'est très joli, il y a des petites maisons, des cabanes de Lunel, parce qu'on va passer à côté de Lunel. Et là, donc, on est au départ de Montpellier, de l'hôtel de région derrière moi, l'Antigone de ce côté-ci, et c'est parti On vient d'arriver devant l'étang de l'Arnel qui est là, vous voyez, c'est bien joli et euh, juste euh, derrière euh, l'étang de l'Or et donc on va euh, basculer vers l'étang d'Or parce que là on est du mauvais côté et puis euh, on va se taper euh, 10-15 km de ligne droite, ah, vous allez voir, c'est magnifique. <rire> on va passer ce petit pont à droite alors qui est strictement interdit au public, ah oui, genre vraiment quoi. Passer de l'autre côté du canal en passant par euh, une espèce de départemental dégueulasse. Hein. Donc là, on est parti pour, euh, je dirais, minimum 10 km. Ça ouais. L'enfer, c'est quand tu as le vent de face. Je l'ai fait une fois, bah, la première fois. Je n'avais pas pris soin de, de vérifier la direction du vent, la force du vent avant de, de planifier la, la balade. Et vous avez cette petite maison, je ne sais pas si on la verra à la caméra. Il y a une vieille bicoque abandonnée, complètement défoncée. Ça fait des photos assez sympas. On est à 18 à l'heure et on, on dépasse le bateau sans problème. Quoi. Le vent est derrière nous, sans forcer. C'est peut-être pour ça qu'on double le bateau, en fait, je me rends compte. Pas préciser, mais là on longe euh, le canal on au à 7 je crois il s'appelle mais... parce qu'il va du à 7 mais en fait l'étang est juste derrière là il y a un bras de terre à côté du canal et vous avez l'étang derrière tout simplement toujours nos amis les barrières nos amis les ronds On est sur le pont euh, qui enjambe le canal du Rhône à 7 et euh, il y a des cyclistes qui continuent sous droit. Donc voilà, j'imagine, plein est, vous allez jusqu'à Marseille, j'imagine. <rire> Mais nous on, on contourne l'étang de l'or qui est là. Euh, Je sais pas si vous le voyez derrière les <rire> moultes barrières. Après on rebire sur à nouveau à gauche vers l'ouest avec le vent de face <rire> pour rentrer à la maison. que j'achète un as Saver à mon fils. Le ass Saver, c'est un garde-boue. Ouais. Qui est pliable, en fait. Ça vaut 10 balles. Ça marche super bien. Ah, oh, celle avec les volets bleus, là. Si c'est pas choupi, ça Je sais pas ce que choupi moi. Hein. Gauche, là. Ah, il est beau, ce pain. Je sais pas comment il tient, mais euh, il tient. qui reste 25 km on a vraiment tracé on n'a pas vraiment fait de pause j'espère qu'on va pas avoir le coup de calgon parce que là le vent commence à être de farce <rire> c'est pas le moment petite pause champêtre sur le bord du canal tourne plein ouest, du coup on a un petit vent de face. Mais ça va, il est pas méchant. Bonjour, tout va bien Oui, ça va. Ok, super, de rien. Avec le vent de face, c'est moins drôle. hein On roule plus vite sur le bitume avec le vent de face que sur le gravier avec le vent dans le dos. Ah, t'es comme ça toi, 35 <rire> Ça crasses euh, C'est bien, on va bien manger ce midi. Ouais. Attention, priorité à droite. Ça, c'est une technique pour dépasser ton fils quand on peut plus. Quelle indignité Et je regarde plus la trace. Ah, c'est bon. Eh bah, mollo, là. Oh, il y a une drôle d'église. La drôle d'église. Il ouais, y a ma vieille pierre. Hein. Alors, bienvenue à Bagdad. Pourquoi est-ce qu'il faut un gravel à la campagne Je ne sais pas. Là, tu crois que c'est un cul-de-sac Et c'est pas un cul-de-sac. Mais par contre, euh, putain, même un vélo, il y a 300 ans, les gens étaient extrêmement minces car affamés. Joli. Ouais, franchement, ça va. Wow, c'est bien ça, c'est cool. Ah, Peter Sagan, c'est moi qui ai la trace. Hein. Les petites chèvres, coucou. Rien à foutre. D'accord, là-bas il y a un bébé chèvre qui court. Et donc là, je viens de gagner 25 abonnés. Elle tête, 200 abonnés. Voilà. Comment faire des vues Il y peu de choses quand même. passage à base de blocs de minecraft tu reconnais minecraft un peu là oui,